Allez les gars, bienvenue sur Eden Gaming Donc maintenant nous allons passer sur un GPS1 hein, de course de voiture. Je vous laisse la cinématographie. Je prends ma manette en attendant. C'est lui que je vais choisir, je l'aime bien ce bonhomme là. Ça, c'est un jeu que j'ai joué euh, il y a très très longtemps. Je dirais il y a une bonne euh, quinzaine d'années. J'ai dû racheter le jeu parce que euh, je l'avais 3-8000 CD. Donc je l'ai racheté. En très bon état. les courses de voiture, j'adore Normalement le personnage principal c'est celui qui a les cheveux le rouges là mais moi je prends l'autre là avec le casque je l'aime mieux Tiens il y, un... y a une couette couette là aussi Comme dans Pokémon il se des ténèbres il y avait une couette couette on va en là une autre Nous aussi j'ai pour info j'ai aussi le jeu des moquette sur PS hein. il y a une couéquette là aussi <rire> je sais pas si on le fera je pense qu'on le fera mais je sais pas je sais pas quand j'ai tellement de jeux c'est dur de choise allez go alors je pense pas qu'on puisse mettre en français mais c'est pas très grave alors... Ah, attendez, je vais regarder dans l'Option, peut-être pour en mettre en français, on voir. Peut... Non, je vois pas écrit euh, langage ni rien, donc à mon avis. Un ah, son peut-être. Non, c'est le son, ça. Je m'affiche. Voilà. Il n'y a pas pour la langue. Alors... Okay. Bon, on va faire tourner la main. <rire> J'adore mais... ah, lui. C'est lui qui je vais choisir, j'aime bien. En plus est un gamer. Et puis, il a un casque de moto aussi. J'adore euh, ce qui est moto, tout ça. Donc, par contre, je j'aime pas conduire. Je préfère qu'on me conduise. Alors. Ça, a l'air d'être un, je sais pas, un scientifique, je, sais, je ne sais quoi. Il ressemble un petit peu à Titeuf avec sa petite crête jaune. Il se lime les ongles, et écoute la musique. Il y a une fleur qui danse à côté. Et merci. Ah, c'est le personnage principal, je crois. Euh, à mon avis, il est menuisier, peut-être. Ah, ça c'est couette-couette. Oh mais elle ressemble trop à celle qui est dans les rases moquettes, ça arrive. Regardez comment elle est. <rire> J'adore le cadre derrière. Les petits yeux qui regardent là. Sur la gauche, là. je ne sais pas si vous avez vu. Ok, donc nous on a dit que. Oh, moi j'avais... Ah, je vais choisir celui-là. Je l'adore. Je le choisissais déjà à l'époque. Et en plus il a un chien à côté là. Monty. Ok. Accepte. Je l'adore une belle tête. Enfin je sais pas après si on enlève le casque si ça se trouve il est super moche alors, alors je serais bien tenté par mettre facile parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas joué euh, et je me souviens qu'il était assez dur quand même c'est plus dur que Mario Kart, hein, je trouve plus dur que Crash Bandicoot Racing également j'espère que ça va pas vous embêter mais je vais commencer par Easy donc ça veut dire facile et voilà, on a 4 circuits, là, je pense, à faire. Bon, bah déjà, ça commence mal, il me met dernier. Oula Ah oui, il dit qu'il faut que je retrouve, mes. Mais... Oula <rire> J'ai vachement perdu depuis, hein je roule dans l'air, mais bon, je vais <rire> Je ouvre pas très droit. Hein. Ah. Puis je J'essaye de le faire avec le joystick et sans joystick, c'est-à-dire avec les flèches là, mais euh, je suis pas plus à l'aise donc. Euh, je reste avec le joystick, je pense. Oh là, bah, j'ai bien fait de mettre facile. Hein. <rire> Comment je lance la... le missile, je sais même plus. Ah ok, c'est ce bouton là, j'ai trouvé. Bon, je suis dernier. Lamentable. Oh là là là, va pas dormir. Dans l'eau, j'ai loupé la la boîte. Un public qui fait ou C'est pas plutôt ouais ouais ouais ouais ouais. Moi bah, je suis dernier, c'est pour ça aussi. Hein. Oula. Je roule peut-être un petit peu mieux qu'au début qu'au premier tour, mais c'est encore assez chaud quand même. Oh là, ouais, je suis vachement loin des autres en fait. Si vous regardez bien le circuit là en bas à droite, ils sont juste derrière moi, ils ont un tour d'avance pratiquement sur moi. C'est lamentable! C'est vrai que ce jeu il est pas très facile, je sais pas euh, s'il euh, y en a qui, qui ont déjà pu jouer à ce jeu là, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un très bon jeu mais il est assez difficile, Donc ça, ça c'était dans mes souvenirs, <rire> j'avais déjà du mal à l'époque, mais j'y arrivais un, plus, un petit peu mieux que là maintenant. Pour... Bon là je roule un petit peu mieux je pense. Mais... Oh là là. Oh Boum. <rire> ouais, voilà, dans les gradins. Bon, pas ben dernier. Voilà. <rire> j'ai fait ce que j'ai pu hein. Zéro point. Oh. Là, je peux faire restart. Alors attendez, ce que je... je comprends pas ce que ça veut dire. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là On va voir ça. Ah, et ça veut dire ne pas reprendre. Ah, si, ça veut dire reprendre en fait. Et je voudrais changer de circuit quand même. On va faire toujours le même. Euh, alors. Non, il fallait, fallait mettre non c'est pour ça que ça aurait été mieux en français je connais l'anglais mais je suis pas bilingue non plus donc alors bon on va faire Exit. Moi je pensais que les quatre circuits allaient suivre mais comme je suis dernier c'était pour ça qu'ils qu me demandait euh, si je voulais refaire euh, le circuit du coup. alors et si je fais single, c'est quoi ça Ouais, je crois que je peux choisir un, un circuit à chaque fois. On va faire ça. Okay. Go. Ah, je prends toujours lui. Alors, bon, on va rester sur facile du coup. Est-ce que <rire> vu ce que ça donne là, Alors, on va changer de circuit. On va prendre celui-là. Alors, euh, ce qui est ce qui est pas cool dans ce jeu-là, c'est qu'il y a que 4 circuits. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, après peut-être que je peux en débloquer, mais je suis pas sûr sûr. Oui c'est celui-là. Après ceux qui ont le jeu aussi, ou qui ont pu y jouer, si vous avez un circuit préféré là, sur les quatre, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis très curieux de savoir. Et quel est votre personnage préféré aussi Bon go et en plus, hein, il me met toujours dernier euh, au commencement. Mince, j'ai pas pris les vitesses. Oh, j'ai loupé la boîte. Oh là là là là. oh, ça fait mal. Hein. Ouais, déjà, à l'époque, il me semblait que je mettais facile tout le temps, quoi, déjà, parce que si je mets euh, médium ou hard, bon, ce qui veut dire moyen ou dur, bah, c'est même pas la peine, quoi. Je vais encore finir dernier, c'est sûr. J'étais souvent dernier, il me semble déjà, à l'époque. Mais Malgré la difficulté, j'ai toujours bien aimé ce jeu-là. Pour euh... fait, bon, je l'ai racheté, d'ailleurs. Oh là, je me suis pris une bombe, je l'ai pas vue. Oh. Mais non, mais c'est dans le mauvais sens, mon gueule. Ah, à chaque fois, je loupe les boîtes décidément. Là, je vais la voir. Ouais. À gauche, à gauche. Ah bah, je passe entre les deux là. Ouais, je suis plus fort sur Mario Kart, on hein. n'y a pas à dire. Même sur crache mon coup de les missiles ils me servent à rien ils sont trop loin les autres j'ai du mal à prendre les boîtes j'ai du mal à prendre les vitesses qui sont là là je suis juste à côté Le... En fait, le contrôler le personnage, c'est assez dur en fait. Dernier tour. Bon là je peux, c'est mort, j'ai raté un À droite. J'ai tourné un petit peu en retard. Fini Je suis toujours dernier, on s'niff Alors on va changer de circuit. On va essayer les deux autres. Sur les circuits je m'en rappelais même plus tellement que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à JU. ça me rend très nostalgique alors je vais aller bah, comme tout à l'heure toujours le même c'est lui le meilleur enfin c'est lui le meilleur pas vraiment parce qu'il est toujours dernier en fait. <rire> mais vu que c'est moi qui le contrôle voilà hein. alors on va essayer le... celui là puis on fera l'autre après c'est parti Oh là là! Bon, moi par contre, pour ma part, j'ai pas de circuit préféré, hein. je les aime tous. Oh là là, je suis quatrième, mais pas pour longtemps, je pense. Oh là là! là. Oh là là! Oh, je me prends le mur! Oui, oui, oui, ça fait mal! Heureusement qu'il a un casque! Hein. Parce que sinon, on... il serait mort avec moi Non, oh non, me lancez pas des missiles, oh non, non, non, vous êtes pas gentil. Y'a que moi à qui a le droit. En plus, je vise le mur. J'ai failli me prendre la bombe. Oh là là là, j'ai tiré n'importe comment. Ah, louper la boîte. Je que je m'en tiens un petit peu mieux sur ce circuit là Et je suis pas partie des trois premiers quand même je serais pas sur le podium mais après dans ce jeu là il n'y a pas de podium il me semble mais... de toute d'aller dans le mur Oh là je me suis pris un truc je l'ai pas vu oh non cinquième j'étais quatrième là. quatrième c'est bon on oh, va bien être euh, pas dernier tout le temps quand même non non non non non Oh, ah, je non suis non non missile. Aïe, ça fait mal. Les accélérateurs c'est bien mais dans les virages c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vite, vite, vite, vite, vite, vite Je suis là mon circuit préféré alors. <rire> je suis quatrième, pas sixième. Bon après, je me suis échauffé un petit peu aussi, du hein, coup avec les autres circuits. Ah voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Il y a eu du progrès. Des petits progrès. Ah oui, je suis deuxième, j'avais même pas fait gaffe, j'ai cru que j'étais encore quatrième. Ah oui, quand même, je suis deuxième là, les gars. Ah, ça fait du bien. Donc, peut-être le dernier. Bon, bah là, je suis content. Donc, il nous reste un circuit. Alors, exit. Yes. On va faire le dernier circuit. Toujours le gamer. J'appelle le gamer. Ou le motard. <rire> le gamer c'est mieux. Allez, go Parti. Alors donc, dans l'espace vert. Après si, euh, si je suis promis à, à chaque fois, je pense pas que ça débloque d'autres circuits. Je pense qu'il y en a vraiment que 4. Ah, si vous savez mieux euh, que moi les les copains les copines n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires on d'abord euh, terminé premier à chaque fois je pense mais... c'est sûr mais sinon je pense que a... c'est possible qu'il y ait que 4 circuits mais. il n'y a pas beaucoup de jeux où il y a 4 circuits c'est pas beaucoup mais ça c'est un très bon jeu quand même Je crois qu'il y a une version 2 euh, en plus, mais euh, j'ai jamais pu le tester, je l'ai l'avais jamais eu entre les mains. Oh là. Ce serait bien que ça ressorte sur la Switch aussi. Ouais mais bon déjà c'est sur PlayStation, donc euh, généralement ils sont concurrents parce que je suis très switch c'est <rire> pour ça que je dis ça et quand j'aurai le matos euh, nécessaire je pourrai vous faire des let's play euh, un peu plus pro avec la face kind et tout comme ça vous me verrez il faudra bien que je me passe un coup de peigne avant du coup, parce que je suis pas très voilà, je suis loin d'être narcissique <rire> allez go Oh non pas dans le feu, oula oh Bon bah là est... On, est... on est mal, on est mal, on est mal. On va pas rattraper les autres là, c'est bon. Bon j'aurais été au moins deuxième sur un circuit, hein. puis euh, dernier dans tous les autres. <rire> Ouh, je me prends le mur. Bon bah là... Euh... Catastrophe. Hein Allez, après, on tourne. Oula, attention à l'arbre. Voilà, on est dans une grotte et tout là. Il y des chaussures. Là, c'est un petit peu la jungle. Mais le circuit plus était plus festif, plus tourné sur les manèges à sensation. J'adore les manèges à sensation. J'aime bien me faire peur, hein, mais euh, bon, faut pas trop quand même, hein. <rire> faut pas que je mange juste avant de faire un, ma un manège qui fait très peur, parce que sinon, euh, malade, pour sûr. Enfin, D'ailleurs, euh, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, alors vous êtes, euh, vous êtes, euh, je sais pas comment dire, <rire> surhumain. Je vous ferai des vlogs et tout euh, si jamais j'ai l'occasion d'aller dans... dans des parcs, tout ça. Attention. Ah, oh, je suis dernier j'ai eu plein de trucs euh, à lancer sur la fin mais ça n'a rien faire. Ouais. Ah bon. mais je crois que le, le cinquième là le personnage qui est cinquième là je crois qu'il était plus très loin de moi j'ai cru voir hein. pas sûr je regarde un peu les noms Monika, Tabata Davata, Drenz Tempest Buster Monty ils ont des drôles de noms moi hein. bon, c'est très anglais quoi très English, very indique. Bah voilà ouais, les gars, on va s'arrêter là du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Donc oui, je sais, je joue très mal. J'ai été deuxième que sur un circuit, j'ai été dernier sur tous les autres. Lamentable. Donc voilà, on va se quitter là. Et on se retrouve pour un prochain jeu. Salut tout le monde.